Les ultras On vient de passer les 20 000 subs. Et pour cela, je t'offre une jolie game de résurgence. J'espère que ça va te régaler. Like, commente, abonne-toi. Sur le live tout pas chaud à trop de classe classe Tu peux le stream qui peut le tester flic Quand il est dans ta game, tic dans les oreilles Vite, move like a god, plus speed que Messi sous coq Moonlight et j'ai éclairs pas plus Que sans choc, connais pas les flops, mines sans Y Y'a qu'un seul l'ordre, les couilles sur la table Il pose, tous les jours il live, tous les jours il check. Tant que en va à les toi Ah il est sur la hauteur Ah l'Alsacien bah, ça va ça va être rapide Tu vas, tu vas rien sentir Ah là maintenant tu... Euh... Tu commences à me récurer le gland tu veux, tu veux plus tirer Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe ah là, on veut plus, hein. <rire> Le pire, c'est que j'avais toute la thune pour acheter deux colis, les gars, et enchaîner la game rapido. Et là, je suis comme un clodo. Sans thune, tu vois. En fait, ces mecs-là, ils se rendent pas compte. qu'ils vraiment, ils cassent les couilles. Et pourquoi, lui, il me court dessus encore Il a couru dessus comme un serge. Quand oh, il est passé où il s'est fait ken Or oh. j'suis pas compris. Mais non mais sérieux Oh mon dieu les gars. Je crois que c'est une personne adulte. On va devoir éviter le Warzone le dimanche soir aussi Autant vendredi soir, samedi soir, Warzone, bon, on peut esquiver Autant euh, le dimanche soir, ah non Ils sont bizarres les gens dans ton jeu Ouais On parle pas la peine. Quoi Attends Y'a un mec qui est caché là Mec tu, tu campes dans des escaliers Avec une H4 Et une KG40 Comment tu peux dire que je suis un trash C'est toi le fils de pute <rire> Merci Traversal pour les 5 sub gifts Les gars hop. Oh merde On est pas à là Oh merde plus de balles, je suis à sec. Oh, on peut se déconner. Ce claquage de tête, les gars, qui s'est pris, lui. Putain. Ah T'imagines comment C'est horrible de prendre ça. Ça, tu vois, c'est le genre de mouvement... Il y aura que ça, il y aura que ça pendant, pendant les worlds les gars. Que ça. Ce sera que des mecs dans le gaz qui en tuent d'autres. Le rebond. Eh, hey, à dit chatte, comme on dit. Je suis à 18 kills, chat. C'est une super bonne partie. Il y a eu des, euh, des très jolis shoots. Euh, des très jolis shoots. Putain, ça va pas. Je pense que je t'ai pas vu. Si on t'arrive plus à être shield, il faut tirer une balle. Je vais vous donner une leçon. Le drone est à court de carburant et grande. Ici, il est négocié. Il est pas longtemps. Let's go. Il y en a un et un. Je vois Masterclass. GG, <mix> chou. Que fais dans ma game. Ah, merci, merci les gars. Bah, à part l'Alsacien qui merci peut aller se faire enculer, merci. <rire> bien joué, bien joué. Il y avait de l'écho, chat.